Et bonjour, alors comment soulager les douleurs à la main aux mains, entre autres l'arthrose ou des petits nodules. Alors pour cela, il y a le baume du tigre. La baume du tigre qui contient du camphre et soulage beaucoup les douleurs. Donc, il suffit de prendre un peu de baume du tigre. Moi, par contre, j'ai des petits nodules là. Je le mets sur les nodules. Et des douleurs, euh, des légères douleurs d'arthrose. Alors, je me passe la pommade. Je trouve que ça a une bonne odeur. Le baume du tigre... Voilà. et après ceci on sent déjà une décontraction au niveau des tendons, des doigts des mains voilà donc le baume du tigre on trouve ceci dans les magasins bio n'est-ce pas Tiger balm à base de camphre Ceci est très bon également quand on a des rhumes ou des maux de gorge, bien sûr on ne le mange pas, hein. on le passe sur la peau uniquement. Voilà, pomme du tigre très efficace, soulage très bien, même euh, si vous avez mal euh, au dos, n'hésitez pas, massez-vous au niveau des jambes. C'est très efficace. Voilà. Bonne journée à tous